Est-ce que vous aimez votre travail Les atrocités que vous voyez Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire la plupart du temps. L'inspecteur William Somerset est en fin de carrière. Tu prends ta retraite et dans moins de six jours, ce sera de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que vous vivez ici. Trop longtemps. Tandis que l'inspecteur David Mills en est à ses débuts. Et si mon départ, nous serons ensemble 24 heures sur 24. Bientôt, je pourrai te dire qui sont tes amis et tes ennemis. Écoutez, je suis à la criminelle depuis cinq ans. Ça compte pas ici. À présent, probablement un autre homicide. Ils sont victimes d'un jeu. Aucune empreinte, aucun témoin d'aucune sorte. Certes partie. La seule chose que nous connaissons à son sujet, c'est qu'il est fou à lire. Où le prix du péché est la mort. Il y a sept péchés capitaux. La gourmandise. Vite, venez voir ça L'avarice. On touche à rien La paresse. La colère. L'orgueil. La luxure et l'envie. Sept. Il y a eu deux meurtres, il faut s'attendre à cinq. On a trouvé le corps, mardi matin. Je déteste cette ville. Il faut trouver qui a pu faire ça. Ce sera la définition même d'une justice efficace. Il y a encore deux autres corps, deux autres victimes. Ce gars est méthodique, méticuleux. Et surtout patient. Ils se foutent notre gueule. Il était armé Encore deux meurtres et il aura achevé son chef dœuvre hey Son heure est arrivée. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Dans un film de David Fincher. seven.